voir s'il y a des peut-être des, des opportunités ici à saisir. Donc, tu vois, je te fais voir ça tu... Alors ça, ça paye pas de mine hein, forcément, mais il faut imaginer ça complètement retaper. Voilà, tout ça faut retaper. Salle de bain également, faut tout refaire. Voilà. Là, il y a une petite vue qui peut être sympa. Donc là on se retrouve dans notre appartement, je vais faire ça tout de suite, donc comme je te disais, je vais essayer de voir un petit peu les différentes opportunités qui seraient à saisir. Donc on est sur un appartement 104 mètres carrés, donc il y a pas mal de boulot à faire, mais voilà, tu vois un petit peu, le, là c'est l'esprit Thai style, hein. c'est vraiment, il faut tout reprendre. Voilà, à chaque fois, chaque chambre, hein, a sa salle de bain privative. On a une grande pièce de vie juste ici. Ce qui est ouf, par contre, c'est la vue. Hein. La vue est juste incroyable. Voilà, et euh, du coup, on a une autre chambre ici. Voilà, et là, pareil, une vue juste de fou. Quoi. Tac. Continue dans cette série donc euh, du vlog. Là aujourd'hui, je me suis dans une nouvelle villa que j'ai loué. Donc là, je suis à Pattaya. Alors, je t'ai pas fait beaucoup de, de, de, de vidéos par avance que. Je bouge beaucoup en ce moment, je fais beaucoup de choses, donc j'essaie de partager ça maximum avec toi, mais je peux pas tout le temps être sur ma caméra, bien évidemment. Tu le comprends. Donc là, on se situe dans une nouvelle villa, donc que j'ai louée tout simplement parce qu'on va tourner donc des vidéos. Euh, donc on va, voilà, on a réservé un lieu plutôt sympa. On va aussi en profiter, on profite pour passer un bon moment avec, avec des amis. Donc je te partage un petit peu bah, la villa. Tu vas voir, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, le propriétaire me disait euh, donc il loue sur Airbnb et il me disait que. Bah, c'est très compliqué en ce moment. Euh, je crois qu'il a eu que trois réservations euh, depuis le début de l'année. Euh, et donc, du coup, bah, on était sa troisième réservation. Donc, tu vois bien que c'est un peu compliqué en ce moment euh, ce qui se passe ici. Par contre, ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'à Bangkok, au contraire, les réservations ont tendance à plutôt euh, reprendre. Puisqu'on voit bien, il y a pas mal d'appartements qui sont pas mal réservés. Mais ici, sur le c'est un petit peu moins. Donc là, je te fais voir tout de suite eh bien, les différentes... Enfin, je te fais découvrir la villa. Donc là, on a une première chambre voilà avec une vue puis un petit balcon sur directement la piscine Donc tout ça c'est privatif un hein, bien, bien évidemment voilà là c'est très sympa vue sur le living room voilà salut les potes ça va alors vous serez sur le prochain vous serez son prochain blog <rire> Euh, là, on est donc sur une deuxième chambre, avec à chaque fois, bien évidemment, euh, la petite salle de bain euh, privative, est en Thaïlande. Voilà, on arrive ensuite sur la troisième chambre. C'est vraiment incroyable. Voilà. Tac. Allez, on va descendre. Juste incroyable mmh. cet escalier. Mmh. Voilà. Mmh. Tac. On, on arrive. Sur... Hein. On va attaquer. Hein. Là, mais... Ouais. Finalement, vous avez pris plus de temps avec le, avec le taxi. C'était un peu plus long que prévu. Vous trouvez peut-être pas. C'est ça. Ouais, là, là, là, on arrive sur une pièce qui fait office de champ, mais qui fait aussi office de. Bah voilà, de lieu détente hein, avec euh, pour faire un petit peu de un petit peu de billard et puis là du coup on arrive sur l'espace euh, juste incroyable. Voilà et ça c'est loué quelque chose comme euh... Tom c'est loué combien 250 ça bah, Je crois 250 euros la nuit, ce qui est juste pas cher du tout hein, au regard de, des prestations euh, proposées. Ah oui si ce que je t'ai pas dit c'est que là il y a donc il y a une autre chambre qui est juste ici. Voilà. Autre chambre, avec la petite salle de bain privative. Et là, on arrive sur eh bien, la cuisine. Énorme cuisine. Voilà. Voilà. moi bah, J'essaierai de te livrer d'autres vidéos prochainement. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog, donc euh, hier je te présentais eh bien, le lieu un petit peu euh, insolite, euh, villa que j'ai donc euh, réservé euh, donc pour, pour mon activité et euh, du coup je voulais te la présenter, je vais te présenter aussi également ce que je viens de me faire livrer eh bien, un, un véhicule. Alors, tu le sais, dans l'immobilier, l'objectif, hein, c'est absolument de, de construire son patrimoine, de construire son capital et absolument pas de, de, de, de, comment de placer de l'argent, si on peut dire ça comme ça, dans des passifs et notamment les véhicules, les véhicules de sport, etc. L'idée, c'est vraiment de faire fructifier son argent au maximum et après, par contre, te faire plaisir comme là aujourd'hui, je me fais plaisir sur, sur le week-end. L'idée, c'est tout simplement bah, de profiter aussi de la vie. Hein, parce que, travailler c'est bien, et l'argent c'est bien, mais comme tu le sais, euh, en profiter c'est bien également et donc c'est l'idée aujourd'hui, moi je suis quelqu'un qui aime bien les belles voitures, donc je vais te faire un petit peu ce que, ce que j'ai reçu, euh, mais loin de moi l'idée de m'acheter ce type de véhicule, sauf peut-être si un jour j'étais archi millionnaire, euh, euh, milliardaire, où là effectivement tu as les moyens de s'acheter ce type de véhicule, mais à mon sens ce n'est pas du tout utile aujourd'hui, euh, l'idée c'est plutôt de faire fructifier ton argent et par contre te faire plaisir quand tu as besoin. Euh, moi j'ai des véhicules qui me qui me conviennent très très bien dans ma vie, qui sont déjà des véhicules plutôt haut de gamme. Là, on est vraiment sur un level complètement au dessus, parce qu'on est sur un sur un supercar. Je, vais te, je vais te la faire voir juste après. Mais l'idée, c'est aussi qu'à un moment donné, on puisse en profiter hein, de la vie. C'est que voilà, sur de petits plaisirs, bah, ce que tu gagnes au quotidien, ce que tu as mis en place, les actifs que tu as mis en place, vont te permettre petit à petit, et eh bien voilà, de te faire des petits kiffs comme ça. Alors moi, ça c'est mon kiff. Toi, c'est peut-être certainement autre chose. Moi, j'aime voyager, j'aime les belles voitures, j'aime les belles choses, bien évidemment. Et donc l'idée, bah, c'est de, voilà, de, de temps en temps euh, céder entre guillemets et, et pour le coup, et eh bien, euh, euh, à non pas acheter, mais plutôt louer des services et qui sur lesquels je vais pouvoir euh, me faire plaisir. D'autres, ça sera totalement autre chose. Moi, c'est vraiment sur ça. Donc aujourd'hui, je vais te faire, bah, déjà la villa, tu l'avais vu hier, et je vais te la, là, je te l'aurais fait voir un petit peu plus en détail ici. Mais je vais surtout te faire voir eh bien, le petit joujou euh, que je me suis euh, loué sur un week-end euh, juste après. Et encore une fois, l'idée c'est pas de se créer des passifs et d'acheter ce genre de véhicule qui coûte excessivement cher. Mais c'est plutôt bah, voilà, de, de, de savoir par contre en profiter et euh... Euh, voilà, de tout simplement profiter de la vie et, ah, okay. et se faire plaisir avec, avec l'argent qu'on qu a. Voilà. Avec l'argent qu'on qu gagne tous les mois, et bien c'est ce genre de service qu'on est capable de, de se payer. Donc voilà, tu vois, je voulais te la faire voir un petit peu, tu vois à l'intérieur rapidement. Parce que je sais que c'est toujours des choses qui plaisent, les belles voitures, surtout pour messieurs, les hommes. Donc tu vois, on voit que c'est loué, puisqu'il y a encore le petit plastique. D'ailleurs on va pouvoir le retirer. Et, euh, et voilà. Tac, ça c'est fait. Voilà, tu vois, beau véhicule de sport. Et bah, c'est voilà, quelque chose que je vais pouvoir profiter. Donc l'idée les amis hein, c'est vraiment ça, c'est constituez-vous des actifs. Donc les actifs c'est quoi On en a notamment grâce à l'immobilier, hein, donc l'investissement locatif, mais aussi tout ce qui est eh bien lié à l'entrepreneuriat et notamment bah, la sous-location, la conciergerie d'appartement, tu le sais, j'en parlais énormément et puis tout type d'entreprise, mais c'est vrai que ces activités-là sont bah, très proches de l'immobilier, on le sait, on peut vraiment démarrer de zéro, comme moi, j'ai pu démarrer de zéro et tu vois aujourd'hui, je suis capable de profiter de la vie et euh, me faire vraiment plaisir, ce qui n'était pas le cas à un moment donné de ma vie, euh, puisque bah, tu le sais, si tu connais un petit peu mon histoire, ça a été à un moment donné assez compliqué pour moi, euh, j'ai surbondir et euh, aujourd'hui, bah, j'ai voilà, la possibilité d'accéder à ce genre de petits, de petits joujoux pour pour jours voilà c'est ce que je voulais partager avec toi et euh, concentre toi son activité crée toi des actifs dans un premier temps et les actifs vont te permettre par la suite d'accéder à ce genre de jouet et te faire plaisir par la suite si tu le souhaites voilà Bon allez là on se retrouve eh bien, euh, donc on va aller faire un tour euh, sur euh, sur Pattaya Et puis on va profiter aussi pour euh, découvrir un petit peu la région on se prendre une glace etc allez je t'emmène avec moi à te découvrir un petit peu tout ça matin, il n'y a pas trop de monde, c'est calme, il a pas trop chaud, il doit faire 30 degrés quand même mais c'est plutôt top, voilà, je partage ça avec toi tout simplement et c'est le petit moment que vraiment que j'apprécie. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie du vlog. Euh, alors, du coup, je me situe dans une villa. Alors là, je vais la quitter aujourd'hui. Je suis resté une semaine, mais je voulais quand même te la présenter, que tu vois un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et surtout, notamment par rapport à la création d'expérience. Moi ici, quand je suis venu, j'ai loué cette villa parce que bah, déjà le prix a été négocié, a été plutôt cohérent, enfin, a été plutôt intéressant même. Euh, mais C'est surtout qu'il y avait une création euh, comment dirait, une hein. -à dire, d'une expérience, c'est-à-dire que tu vas voir la décoration est vraiment particulière et puis les équipements aussi et d'ailleurs, si toi aussi, euh, dans ton logement, tu souhaites créer une expérience, eh bien, sache que je t'ai prévu une formation gratuite à télécharger tout en bas de cette vidéo. Tu récupéreras une formation gratuite où justement, je t'explique comment créer une expérience, mais surtout, quels sont les avantages. Et les avantages sont surtout pécuniers, euh, puisque bah, très clairement, aujourd'hui, si tu veux euh, performer dans la location scoturée, tu veux te détacher de la concurrence, tu veux vraiment avoir un produit unique sur lequel tu vas pouvoir avoir une rentabilité bien plus intéressante si tu es en investissement locatif ou aussi bien en sous-location, c'est possible aussi, eh bien, ça passe par l'expérience. Donc, c'est pour ça que je t'ai préparé eh bien, une formation gratuite où je t'explique ça beaucoup plus en détail et tu récupères ça dans la partie commentaire. Et donc là, justement, on est dans une expérience. Je vais te faire voir ça tout de suite. Donc là, du coup, on est sur eh l'espace extérieur avec la piscine. Voilà, donc là, effectivement, c'est quand même plutôt sympa. Et après, le truc, c'est que c'est vraiment une décoration particulière. Alors là, je suis en Thaïlande, bien évidemment, donc forcément... Mais on peut très bien imaginer, euh, comment dirais-je, hein, une décoration. Tu vois, c'est vraiment... Enfin ça, c'est juste incroyable. Beaucoup d'éléments de décoration, beaucoup, beaucoup. Euh, tu vois, ici, tu te sens vraiment à la maison, quoi. Alors ce qui est juste incroyable, c'est qu'il y a un ascenseur une cuisine bah full équipée hein, très clairement voilà et puis bah, je te laisse prendre connaissance de la décoration tu vois tout a été soigné et ça c'est sûr que c'est alors c'est pas fini hein, bien évidemment je vais te faire voir voilà alors on est sur une tana house euh, où il y a trois étages donc il y a pas mal de chambres hop alors attends je vais te faire voir ça tout de suite ah, désolé, j'avais éteint la lumière, d'ailleurs, je peux la rallumer. Hop. Ah, tu vois, là, on est vraiment sur quelque chose de... Juste exceptionnel, quoi. Voilà. Là, on a une chambre. Donc, chaque chambre a une... ...une atmosphère particulière. D'accord Voilà. On arrive sur une autre chambre, pareil. C'est juste incroyable. Voilà. Puis voilà, c'est pareil aussi. Hein. Donc il y a vraiment des choses à, tu vois, à s'inspirer hein. en termes créatifs. Euh... Et là on est vraiment sur une création d'expérience. Là tu viens ici, tu vois, tu loues pas une simple villa classique. Tu loues une villa euh, avec une décoration. Moi très clairement c'est pour ça que je l'ai loué. Hein, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier ici. Et euh, je voulais pas une villa euh, classique. Voilà. Autre chose, donc dans la création d'expérience, et j'en parle beaucoup, c'est les baignoires balnéo. Là tu en as une ici. Voilà. Donc là, il y en a deux dans cette villa. Donc balnéo fait partie des créations d'expérience. Et j'en parle justement dans ma formation gratuite. Hop Alors il y a une autre chambre, je te l'ai pas fait voir, mais bon. On va accélérer un petit peu. Parce que là je dois faire mon check-out dans pas longtemps. Et je pars sur une autre villa. <rire> voilà, et donc là on arrive ici. Aujourd'hui il fait pas trop chaud d'ailleurs. Il n'y a pas trop de soleil. Voilà. Donc là, ici, tu fais le barbecue, tu fais les soirées avec les copains. Puis mais le truc qui est juste incroyable, c'est la vue, bien évidemment. Le jacuzzi extérieur. Puis la vue, quoi. Voilà. Voilà. Un calme. Absolu. ici en haut tu as un point de vue si tu veux tu carrément tu peux monter en fait tu as un point de vue voilà Donc là tu vois c'est juste exceptionnel Voilà donc du coup tu comprends un petit peu le, le principe de la création d'expérience au delà d'avoir une villa sympa ici on a une décoration qui est particulière et c'est ce qui fait que le voyageur est prêt à payer plus cher dans ton logement mais il y a plein d'autres astuces, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus dans cette formation gratuite. Allez, je te laisse, je pars sur ma prochaine destination. De retour donc de Phuket, et on est sur Bangkok. Voilà donc là du coup et eh bien on est sur la dernière partie de ce vlog. Alors ça a été un mois un petit peu particulier puisque tu le sais j'étais donc j'étais donc parti à l'étranger donc c'est vrai que c'est un mois où j'ai vraiment surveiller mon business j'étais plutôt en mode observation euh, plutôt en mode pilotage finalement euh, pas du tout en mode euh, alors créatif si sur d'autres d'autres aspects notamment puisque j'ai lancé une nouvelle formation sur la création d'expérience dans ces appartements d'ailleurs tu découvriras ça je te mettrai ça dans la partie description si tu veux récupérer une formation gratuite sur la création d'expérience dans tes appartements location courte durée c'est-à-dire ce que je veux dire par là c'est comment finalement doubler ton chiffre d'affaires dans tes locations courte durée grâce à la création d'expérience. et eh bien je t'ai préparé une formation donc, tu vois j'ai bossé pas mal là-dessus j'ai pas mal de choses et tout mais c'est vrai que par rapport à mon business bah, d'investissement locatif de conciergerie de sous-location j'étais plus en mode pilotage en mode euh, voilà, gestion de projet gestion euh, de ma société euh, donc là du coup bah, je vais rentrer donc, euh, en France Alors, pour tout un tas de raisons des raisons surtout personnelles euh, puisque bah, j'ai des enfants etc bien évidemment mais c'est aussi parce que j'ai deux projets euh, projets professionnels, deux, deux actions précises professionnelles que je dois euh, concrétiser euh, donc là dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, notamment un investissement locatif puisque pendant que j'étais ici, eh bien j'avais signé par procuration l'acquisition donc d'un appartement, un T3. Euh, ça faisait quelques mois que j'étais déjà euh, dessus et là ça s'est concrétisé, c'est finalisé donc là du coup je suis propriétaire, tout est ok et là on va enchaîner d'ailleurs, donc j'atterris demain et après-demain j'ai rendez-vous avec, euh, avec les artisans et donc on va démarrer euh, le lancement du projet donc ça c'était important euh, sur la conciergerie, bah, tu vois, c'était plutôt cool, hein, il s'est passé plein de choses puisqu'il y a des nouveaux appartements qui sont rentrés. On a rentré neuf nouveaux appartements, euh, donc c'est belle belle évolution. On a des sous-locations aussi en cours euh, qui vont peut-être rentrer très prochainement. Euh, je suis aussi toujours en prospection d'investissement éventuellement euh, immobilier, hein, bien évidemment, tu le sais. Là aujourd'hui, c'est on est le début du mois, donc comme tu le sais, c'est moi qui m'occupe de la facturation. Donc tu vois concrètement comment ça se passe? Bah voilà, du coup, j'ai euh, tout simplement ma facturation ici à partir de mes fichiers Excel, et c'est ce qui me permet eh bien, de facturer donc euh, mes clients. Alors, là, on a de plus en plus. Donc, je pense qu'à terme, soit je vais automatiser cette partie-là, mettre en place des, des process automatiques, ce, ce dont ce qui me semble tout à fait possible. Euh, c'est encore fait à la, à la main, entre guillemets. Euh, enfin, il y, y a une partie manuelle, c'est pas très long, mais ça prend quand même plusieurs heures le temps de facturer euh, tous mes clients. Ou bien, sinon, carrément, je le déléguerai à eh une personne. Ça, du coup, ça sera fait en temps et en heure, puisque là, je tourne cette vidéo, on est le 6 avril, et tu vois, je suis encore en train de terminer euh, mes tableaux de bord, notamment de ma société de conciergerie très importante à mot de bord pour voir un petit peu où on en est, est-ce qu'on a gagné de l'argent, est-ce qu'on a perdu, si oui combien, enfin quand même voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment une visibilité sur son, sur son business euh, mois par mois. Donc, il s'est passé pas mal de choses, franchement, euh, ça a bien, bien avancé. Donc là, je vais rentrer, en euh, mode détendu, puisqu'il n'y a, euh, a pas de gros chantiers en fait, qui, ont, qui nécessitent euh, mon intervention. Mais j'ai quand même deux projets euh, professionnels, dont un lié à la, à la rénovation de mes appartements. sera aura pu se faire à distance, hein, évidemment, mais c'est vrai que j'aime bien quand même surveiller ce qui va se passer. Euh, mais c'est surtout aussi que j'en avais un autre en tête, et puis aussi pour des raisons euh, personnelles, euh, bien évidemment, euh, pour, pour, du coup, revoir mes enfants, ce qui est super important, et du coup, c'est pour ça que je vais rentrer. Je referai, bien évidemment, des vlogs, hein, donc, ce mois-ci, le mois d'avril, je pense que tu verras plutôt des... Sur les appartements, on va retourner un petit peu plus dans, dans, le, dans le concret, que tu puisses un petit peu suivre ce que je fais, ce que je mets en place, où j'en suis, etc. Euh, donc nous, on a repensé complètement la conciergerie. Euh, donc aujourd'hui, on a, on a un petit peu moins de salariés, on a un peu plus d'auto-entrepreneurs. Euh, on a revu aussi notre organisation, donc c'est ça qui est important. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a eu une ascension assez rapide, puisqu'aujourd'hui, on a je crois 75 appartements, quelque chose comme ça. Et donc on a eu une ascension vraiment fulgurante. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, ça, ça chamboule énormément, il y a beaucoup de changements, et du coup ça peut créer des variations, euh, des perturbations, on va dire, des perturbations de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'arriver maintenant à un stade, euh, voilà, où on est à peu près stable, on rend quelques appartements, mais... Parce qu'on est sollicité tous les jours en fait, tous les jours, tous les jours, on est sollicité pour, pour, pour, pour de la gestion d'appartements. Donc euh, c'est du travail, hein, c'est vraiment du boulot en conciergerie. Euh, mais c'est passionnant aussi, on fait des belles rencontres euh, au quotidien, donc ça moi je trouve ça, je trouve ça intéressant. Et nous aussi on est là pour évoluer, même sur un plan entrepreneurial c'est intéressant, parce qu'il faut mettre en place des process euh, de bon fonctionnement de ton entreprise, parce que quand tu arrives à, à approcher petit à petit la centaine d'appartements, euh, il faut quand même être organisé et euh, là il y a intérêt à faire très attention parce que c'est quand même euh, beaucoup de travail, mais il faut aussi surveiller sa trésorerie, il faut surveiller aussi euh, sa rentabilité euh, parce que c'est très facile d'embaucher de, d'embaucher, mais après derrière est-ce qu'on a la capacité financière à, à les assumer, ça c'est autre chose. Donc tu vois ça fait partie du plan de développement d'une entreprise donc ça c'est aussi euh, très intéressant. Euh, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce vlog Donc on a terminé, tu as vu si c'est passé bah, Tu as surtout vu du lifestyle, etc Il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'informations Très pertinentes, mais comme tu le sais Je fais un vlog chaque mois Donc bah, tout simplement, je te donne rendez-vous le mois prochain N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si ce vlog t'a plu À t'abonner à cette chaîne YouTube, si c'était la première fois que tu t'arrives et euh, tout simplement, bah, n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou autres, et si tu souhaites toi aussi monter un business comme le mien de sous location et de conciergerie d'appartement sur ce, je te quitte, je te dis à très bientôt, ciao